Non, laissez-moi arriver. Okay. Non. Oh Non, non, non, non, va, va, va, va. ok. NON Je suis désolé, hein, ça va être le roi à la fête à la palette. Hein. NON <rire> Ouais hey, On est en mode M1, maintenant Eh bah ben bah oui Ben bah évidemment J'ai saoulé Oh là Mais mon gars Mon gars Ah c'est vrai qu'il faut que je bénisse... Euh... Je bénisse. Petit totem. Hein. Ok. Oh, ça va à la fin de la game. C'est ce que je déteste le plus. Instinct survie, moyen de heal, hein. Dans les autres survivants rien. Ok. Ah, il peut pas venir ici. Je suis le seul qui est j'ai l'impression quand même. Hein. Le tient euh, 10 millénaires, là. Non Ça ne voyez Quoi Alors, Maintenant, vous avez réparé le moteur. Vous pouvez l'aider. Oh mais ici... Si... si vous voulez que le streamer, lorsqu'il lit le chat... Hein, il puisse connaître le... Le style. Le genre de... Euh, du viewer. Euh... Finissez vos pseudos. Euh, si vous êtes un, un, un garçon, finissez vos pseudos par O. Et si vous êtes une fille, finissez vos pseudos par A. Et là, c'est OK. Bon, je vous donne des vraies astuces de la vraie vie pour que derrière euh, on se retrouve avec des gens qui disent non je suis un garçon, non je suis une fille tout ça non mais pensez à tous les efforts qu'on fait déjà alors si en plus on n'est pas aidé tu vois Mayaro voilà exactement comme le comme le chanteur vous allez voir qu'il va camper au coin Très bah non... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Très bien. Oreo, par exemple, c'est un, un prénom masculin. Sous le ponton, j'ai vu. vu Qu'est-ce que tu prendre du camping Impossible. IMPOSSIBLE Impossible. Impossible. Et si vous voulez en plus en plus aider, doublement, au niveau de... à ce niveau-là, si vous pouvez avoir un pseudo bleu aussi. Si vous êtes un garçon. Et si vous êtes une fille, prenez un pseudo rose. Prendre un cul. Regardez Franck, par exemple. S'il était là... Yes, ça sert à rien. Hé, hey, attendez, je peux aller par là-haut, là-haut, là-haut. Oh, J'ai quasiment fini, il me semble, le moteur-là. Je peux le faire. Trumera. Bof Courso. Ah. Donc dieu, te remercie. Ouais, l'autre est foutu, j'espère qu'elle a de la l'adrénaline. Hein. Je sors pour se retrouver avec... Non, non, non, non, non, non, oh, On avait tous les deux d'adrénaline. Ah. <coughs> Je me cache. Bah ouais, elle est foutu, l'autre. Voilà. Elle est foutu. Elle est foutue. C'est foutu on va faire un truc marrant gardien de sang gardien de sang gardien de sang gardien de sang gardien de sang gardien de sang gardien de sang invocation gardien de sang invocation invocation invocation il a pas gardien de sang Casse. Tiens. Je pense qu'il est en train de camper sur l'autre. Je pense qu'il est en train de camper. Je vais mon défi, moi. Ça va. Et il est en train de faire le tutut. Tut. Je pense qu'il est en train de faire la, la chenille, tu vois. Ah, peut-être qu'il attend la moitié du timer. Ce serait, ce serait du génie. Non pas que j'ai déjà eu l'idée, tu vois. Tu me vois Ouais. T'as vu mon chapeau Mais t'as grave vu mon chapeau. Il est en train de faire Nunit. Allez avance, bouge. Oh, oh, oh. Ville Bon après t'es nul, t'es nul, qu'est-ce que j'ai dit T'es mauvais, Jack Oh. Gardien de sang Gardien de sang Gardien de sang Invocation Je suis une sorcière maléfique Invocation gardien de sang Gardien de sang j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné Oh j'ai un pourquet gardien de sang j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, je gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. gagné, gagné. <rire> C'était écrit! J'avais invoqué, j'avais invoqué, je savais! Je savais, je suis une sorcière, je suis une sorcière. C'est mon boulot de sorcière d'invoquer ce genre de truc. C'est mon travail, c'est mon métier! Je serais une bien piètre sorcière, si je ne pouvais pas faire ça. Je ne, je ne peux pas. Respectez-moi. Et voilà, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et je ferai invoquer une autre porte démoniaque pour empêcher tous les autres de s'enfuir.